Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. J'ai avec moi le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour. bonjour, pasteur Darius. Bonjour, on est à l'émission Pendule à l'heure. Yes. Et depuis euh, euh, quelque temps, on a démarré la série. sur la force intérieure, Amen. la force mentale. Et on va édifier les téléspectateurs aujourd'hui encore. Amen. Parce qu'on va voir les caractéristiques de celui qui a une mentalité faible et les caractéristiques de celui qui a une mentalité forte. Euh, – oui. pasteur, pasteur Isaac, mm -hmm. est-ce qu'on peut résumer un tout petit peu ce qu'on a vu rapidement à l'autre émission ?– L'autre émission, on a merci à Pôtre pour l'opportunité d'être dans cette émission Pendule à l'heure. Je pense que pour résumer vite fait, vraiment un grand sum-up. <rire> vraiment dire mm -hmm. qu'on a surtout... On a de l'importance d'avoir la mentalité, mentalité forte. forte ouais. On a vraiment dit que ça nous permet de, de, de rentrer pleinement dans nos destinées. Ça ouais. nous évite d'écourter notre vie, d'avoir la longévité. Mmh. Et surtout, on a été édifiés par beaucoup de personnages, tant bibliques ouais. que même sportifs. On ça. a vu que c'était des personnes qui avaient vraiment une mentalité forte. Mais et puis, on a également ajouté euh, que, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Mmh. Qu on, on le travaille dans le secret. On a parlé pas mal de sportifs comment ils arrivaient à se projeter avec l'imagination, avec la mémoire, toutes ces choses-là. Mmh. Ils, ils travaillaient ça dans le secret et oh, puis bien. finalement, ils ont eu le succès. Et puis, <rire> mais il y a quand même le personnel, l'exemple mmh. d'Eli qui nous a beaucoup marqué. On a vraiment vu l'urgence mmh. de, de, de, de comprendre euh, le phénomène âme, s'il mm -hmm. faut le dire entre griffes, on a vraiment vu l'urgence de comprendre l'âme, comment l'âme fonctionne. Mm -hmm. Et le pasteur Darus, bien sûr, avec euh, mm -hmm. le pilotage de la peau, mm -hmm. nous a également montré comment il faut donner des arguments à notre âme pour avoir le succès. Mm -hmm. Donc vraiment Amen. des bonnes choses. Quoi. Oui, pasteur. C'était long. <rire> bon, je vais faire le pasteur Il, bon, il nous, la les, marrant marrant. Tôt, les spectateurs vont être bénis. Oh. Oh, oui, Bonjour à Bonjour. Pense, <rires> bon bah il a tout dit hein il a tout résumé il, hein. j'ai résumé, résumé. résumé pour tout le monde mais, mais il est inspiré il est inspiré là, il, a inspiré. il est très inspiré Non, c'est vrai qu'on a vu beaucoup, beaucoup de choses on a vu beaucoup de personnages bien que blick, même des sportifs comme il a dit ouais. on a vu que combien de fois c'était important de ne, pas, euh, de ne pas se laisser affaiblir en fait ouais. par les, les, les mauvaises émotions ouais. euh, comment réussir à garder une mentalité forte on a vu que euh, la mentalité forte, en fait, c'est cette mentalité-là qui nous aide à être justement un champion. Mm -hmm. Et on a vu que c'était vraiment important de pouvoir euh, la développer, en fait. Que, mm -hmm. Comme elle l'a dit, ce pas inné, mm -hmm. c'est quelque chose à développer. Mm -hmm. On n'en est pas comme ça. Même toutes les personnes qu'on peut voir dans la Bible, des personnages mm -hmm. de bibliques, ou même des personnes autour de nous, mm -hmm. bien même des personnes qu'on connaît, des sportifs ou autres, euh, c'est des personnes qui l'ont développé, même mm -hmm. si on a l'impression qu'ils sont nés comme ça, mm -hmm. ils l'ont mm -hmm. quand même développé. Quand même. Mm -mm. Voilà. Gloire à Dieu, on va aller dans le vif du sujet hein, ah parce ouais. qu'il euh, faut qu'on montre aux internautes c'est quoi avoir une mentalité faible, c'est quoi avoir une mentalité forte. Euh, déjà, quelles sont les caractéristiques d'une mentalité faible euh, Déjà, celui qui a une mentalité faible, c'est décourage facilement Fâchier, bon. en fait. C'est ça. Mm -hmm. Facilement. C'est ça, c'est une personne vraiment qui va se décourager facilement. Je pense que là, j'aimerais que les téléspectateurs nous regardent et prennent peut-être même des notes parce mm -hmm. que ça va permettre à certains de savoir... Euh, où ils se trouvent. Ça. Parce mm -hmm. qu'il y en a qui pensent qu'ils ont une, des mentalités fortes alors mm -hmm. qu'ils ont des mentalités faibles. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, des fois, ça peut aider aussi à certains à corriger. Mm -hmm. Voilà. Une mentalité, une personne, par exemple, qui se décourage facilement, effectivement, c'est une personne qui a une mentalité faible. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il y a une situation qui est là, qui n'est pas, devant laquelle on n'a pas forcément la solution tout de suite, mm. elle va essayer une fois, deux fois, elle va dire non, c'est pas possible. Mm -hmm. Elle va conclure que ça n'est ne, pas possible. Ouais. Mais bizarrement, quelqu'un d'autre va venir et va réussir à trouver une solution. Et souvent même, quand on conclut que c'est pas possible, mm. on s'attend à quelqu'un d'autre pour trouver la solution. Mm -hmm. On mm -hmm. se dit pas forcément, on met pas forcément une croix complètement. Mm -hmm. on est, des fois, on va même dire peut-être que c'est pas pour nous, mm -hmm. ou peut-être on n'est pas fait pour ça, mm -hmm. ou qu'on n'a pas les capacités, mais en fait, on n'a pas les capacités parce qu'on on n'a pas poussé, le bouchon un peu plus loin, on n'a pas mm -hmm. persévéré, on ne s'est pas battu suffisamment. Mm -hmm. Et selon les différentes expériences qu'on peut vivre, il y en a certaines où on doit se battre beaucoup, mm -hmm. d'autres peu. Mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, à force de se battre, on développe une mentalité qui fait qu'on se battra moins mm -hmm. avec le temps. Mm -hmm, C'est ça oui, mais... mm -hmm. oui, bien sûr, d'autres cas, d'une mentalité faible, ça va être... En, euh, en le quelques... <rire> découragement. Ah d'accord. Dans... <rire> ben, ça fait partie des caractéristiques. D'accord, vas-y, oui. Bon, vas-y, vas oui. vas vas-y, vas oui, oui. Bon, c'est sûr que ça nous donne une, la matière, une, une mentalité va. faible, c'est mm. sûr, ça va être quelqu'un qui se décourage facilement, mais ben, on voit bien mm. que ça montre qu'il n'y a pas la force à l'intérieur et mm. tout ça. Ça, ça, ça fait une caractéristique. Faible. Après, je voulais également dire une mentalité de quelqu'un qui a une mentalité faible, ça va être la personne qui va parler négativement. Ah ouais va parler négativement sur soi. Ça peut aussi également... De toutes les façons, quel matériau il a dans sa tête. C'est ça. Est ça hein? Il n'est oui. pas fort mentalement, il va ce parler. Ce que je vais <rire> ajouter, <rire> c'est parler négativement sur soi. <rire> ça peut également aussi un ajout, parler négativement sur les autres. Mm -hmm, mm -hmm. Parce qu'on voit, je prends dans les mécanismes, on va quand même voir que Proverbe en, en parle beaucoup. Vraiment, mm -hmm. comment on parle. Pour, pour, pour son âme, on va mm -hmm. beaucoup, bon, ça c'est la troisième émission, mm -hmm. on voit beaucoup plus décrire les mécanismes. Donc vraiment être négatif, mm -hmm. parler négatif sur soi, bon, on a vu le cas d'eli mm -hmm. comme il va dire « je ne suis pas meilleur que mes pères », c'est mm -hmm. négatif. Mm -hmm. Tu as quelque chose en toi, mm -hmm. tu as des ressources, la personne va parler négativement sur soi, la personne ne va pas relativiser, mm -hmm. euh, peut-être face à l'échec, ou bien avoir une bonne attitude, mm -hmm. surtout une attitude positive, face à un défi. Mm -hmm. Parce qu'on a, a vu dans les émissions, parfois quand il y a un défi, il faut avoir une bonne attitude. Si c'est là on, veut, on peut trouver des solutions facilement. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc ça c'est un peu déjà des caractéristiques d'une mentalité faible j'ai encore une autre caractéristique mm -hmm. Ça oui. peut être, euh... parce qu'il faudra qu'on les approfondisse hein, ces, ces caractéristiques là <rire> D'accord. parce que là on est sur les caractéristiques <rire> hein. c'est vrai à oui. ah, cette allure on ne les approfondit pas on va terminer l'émission dans 10 minutes on va continuer on va d'abord bien j'espère que vous avez l'intention de les approfondir hein. <rire> je, je, je, par les, de, du, parce, parce qu'on qu risque euh, de toucher aussi les, les, les mécanismes après vraiment la, la frontière est tellement petite c'est ouais, ouais, euh, le fait d'exagérer mm. souvent les personnes qui ont une mentalité faible exagèrent beaucoup mm. surtout le négatif hein. voilà. mm. c'est à dire que quand c'est surtout ça qui est extraordinaire mmh. Mmh. Quand c'est négatif, ils exagèrent mmh. Comme quoi c'est mmh. tellement négatif mmh. Là je pense par exemple euh, Aux dix espions mmh. Sur 10 les 12, espions. Mmh. il y en avait deux qui étaient yes. positifs Mais il y en avait dix qui ont complètement exagéré mmh. ça, ça Ils va. ont dit c'est des géants donc, mmh. alors, on, on est comme, comme des sauterelles, des sauterelles. Mmh. Alors qu'ils n'ont jamais été à leur position mmh. Dans leur position, donc comment ils ont su Qu'ils mmh. sont comme des sauterelles Donc ils exagèrent. ils exagèrent vraiment énormément Et c'est cette mentalité Là en fait qui pousse même certaines personnes avoir le bien mm -hmm. et à tellement le faire petit. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, ce qui est positif est petit, ouais. ce qui est négatif est extrêmement grand. grand. Ouais. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, c'est aussi une caractéristique qu'on pourra développer tout à l'heure. Oui oui ah ben oui, ah bah, oui ah ben bah, ah. ah bah, oui hein. vous avez d'autres caractéristiques hein <rire> non, non. Yeah. Mental, ça c'est la mentalité faible c'est ça faible, ouais. la, mentalité la mentalité faible, faible. Euh, une autre caractéristique la peur euh, La peur, c est, c est des, ce sont des peureux le, de hein. il y a beaucoup de... le stress Donc, oui. quotidien oui, oui. il stress pour mmh. un rien rien oui, oui. Mmh. oui comment ça va se passer oui. oui mais attends est-ce qu'on va y arriver mmh. mmh. j'ai peur qu'il puisse pleuvoir il fait beau le ciel est dégagé pourquoi vous toujours quelque chose de négatif. Mm -hmm. Et si on a un accident, alors que la mm -hmm. personne qui conduit à son permis, tout se passe bien. Mm -hmm. Oui, mais si on n'y arrive pas, et si le projet échoue, mm -hmm. on toujours avoir le côté négatif d'abord mm -hmm. lié à la peur, au stress, des choses ah. comme ça en fait. Et puis une autre caractéristique, il y en a quand même, si on fouille bien, par exemple, le manque de prise de risque aussi. Je mm -hmm. pense que quelqu'un qui, quelqu mm -hmm. mm -hmm. qui, qui, qui qui avec cette imagination positive là, va souvent prendre les risques, et je pense que encore une fois, j'ai encore quelques paroles de l'apôtre, je ne sais pas, en Bretagne, qui disait que. Je ne sais pas si à l'émission, on dirait tout ça, qui disait vraiment. Enfin, les riches vont souvent prendre des risques en fait. Mmh, Quand mmh, on mmh. prend des risques, on va beaucoup plus. On va, on va réussir en fait. Donc voir que des gens qui ont une mentalité forte mmh. vont avoir. Euh, une capacité élevée à prendre des risques mm -hmm. dans la vie, ça peut être dans les affaires, ainsi de suite. Mais ils vont oser. Bon, on voit que Pierre, quelque part, finalement, par rapport aux autres, mm -hmm. il avait quand même une mentalité un peu plus forte que les autres. Mm -hmm. Puisque lui, <rire> il y a quand même une situation qui est là, il y a le vent, mm -hmm. le Seigneur Jésus arrive sur, il dit marcher, mais il va quand même se lancer. C'est sûr, on parle de la foi, mais il avait quand même cette mentalité plus forte que les autres, puisqu'il a quand même marché. Bah donc, du coup, mm -hmm. les caractéristiques d'une mentalité forte, d'une mentalité de champion bah, <rire> Ça va être tout ce qui est l'inverse de tout ce qu'on a dit. Vas-y, ça. ça peut être par exemple être courageux d'accord pour, pour les personnes qui sont qui se découragent rapidement être courageux et surtout maintenir ce courage mm -hmm. parce que je pense que c'est important <rire> beaucoup ont manifesté des fois des attitudes de courageux mais mm -hmm. ils n'ont pas fait long feu en fait mm -hmm. et, et souvent c'est dans la persistance que nous pouvons en fait voir la manifestation de ce que nous voulons mm -hmm. c'est le fait d'être persévérant c'est mm -hmm. le fait de d'avoir une espérance quelque part mm -hmm. euh, comme on dit, l'espoir fait vivre. Mm -hmm. Donc, le fait d'espérer quelque chose t'aide à tenir, mm -hmm. à tenir, à continuer à te battre. Mm -hmm. Voilà. À on voit les, les gens qui ont une mentalité forte. Ben, c'est vrai qu'on peut, peut finalement voir la pensée de la personne, mm -hmm. de par son attitude. Donc, on voit les gens qui ont une une mentalité forte mm -hmm. vont penser différemment. Mm -hmm. Bon, pour les chrétiens, ils vont vraiment penser comme Dieu. Mm -hmm. Ils vont penser comme la Parole de Dieu. Mm -hmm. Et puis ils vont beaucoup relativiser, ils mm -hmm. vont, là où peut-être d'autres personnes voient, euh, comment dire ça, l'échec, <rire> la vie s'arrête là, eux ils vont voir plutôt des opportunités. Ce mm -hmm. sont des personnes qui vont finalement apprendre des choses, mm -hmm. là où tout le monde voit la détresse mm -hmm. et ils vont s'enrichir comme le pasteur Daru l'a dit. Finalement mm -hmm. il a appris au travers, il est passé par beaucoup ah, de choses, ouais. mais finalement c'est comme s'il s'excite quand il y a les défis devant lui. Mm -hmm. Parce que finalement, il voit au travers de ces défis-là, pas seulement des défis, mais une opportunité d'apprendre des choses. Ça. Et on avait également parlé à une émission, de, <rire> je, je pense c'est la porte qui parle de l'aigle. Mm -hmm. Et finalement, moi, j'avais rebondi sur l'aiglon, mm -hmm. comment l'aiglon est sur le nid. Mm -hmm. C'est quand le nid le serre mm -hmm. que l'aiglon prend l'envol. Mm -hmm. Tant mm -hmm. qu'il est encore bien dans son nid, mm -hmm. il reste dans le nid de ses parents. C'est quand le nid le serre, mm -hmm. c'est là où finalement l'aiglon prend l'envol. Ah, c'est la même chose avec les défis qu'on peut rencontrer en fait quand on a des défis les défis nous apprennent la sagesse mm -hmm. nous, a, nous permettent d'apprendre des choses à fouiller à prendre des choses finalement mm -hmm. donc euh, c'est lui qui a ça. développé une mentalité de, champ, de champion et déterminé, est déterminé amen ça. amen il est très déterminé mm -hmm. il est jusqu'au boutiste amen amen, amen. jusqu'au mm -hmm. boutiste mm -hmm. c'est vrai une est juste boutiste et par rapport à ce que je disais même tout à l'heure euh, c'est que celui qui va être qui va être faible dans sa mentalité il va exagérer mm -hmm. mais au contraire celui qui est fort il va être très objectif mm -hmm. il va dire non c'est comme ça et c'est pas comme ça mm -hmm. il va vraiment pas exagérer les situations il, il Quelqu'un qui a une mentalité de champion, c'est quelqu'un qui accepte la vérité. C'est à mm -hmm. dire qu'il sait regarder la vérité en face mm -hmm. et dire, je ne, là, j'ai été faible, mm -hmm. donc il faut que je me fortifie là. Mm -hmm. Là, j'ai l'impression que j'ai des lacunes, il faut que je les travaille. Mm -hmm. Quand on lui fait des remarques, elle les prend. Mm -hmm. Elle ne les repousse pas, en fait. mm -hmm. Cette personne va les prendre et va essayer de, de, de, les, de développer, de sortir ce qu'il y a de bon dedans. Mm -hmm. C'est une personne qui n'aura pas besoin qu'on puisse forcément la caresser dans le sens mm -hmm. du poil mm -hmm. pour qu'elle puisse avancer. Mm -hmm. Lorsqu'on lui dit des choses qu'on lui dit de la bonne façon ou de la mauvaise façon, elle sait enlever ce qu'il y a de mauvais et de prendre ce qu'il y a de bon. Mm -hmm. Donc du coup, la susceptibilité est une est caractéristique une faiblesse de, caractère. De, de la mentalité faible. Mm -hmm. Tout à fait. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment très, très intéressant ce qu'il mm -hmm. est en train de dire. C'est mm -hmm. vraiment un très, très grand point. Et, et Proverbe en parle. Et on l'avait dit la dernière fois, comment le livre de Proverbe commence. Mm -hmm. Quelqu'un qui a une mentalité forte, sera aura une bonne attitude face aux reprimandes, ça. face aux corrections, parce mm -hmm. que c'est quelqu'un qui veut toujours aller loin. Non, et on vrai. voit curieusement comment le livre de Proverbes commence. Il mm -hmm. va dire, vous acceptez, vous acceptez les reprimandes mm -hmm. et je répandrai mon esprit, l'esprit mm -hmm. de sagesse. Mm -hmm. Donc, quelque part, on ne peut pas s'améliorer si mm -hmm. on n'a pas une bonne attitude face aux corrections, mm -hmm. même face aux critiques, comme il vient de le dire. Mm -hmm. Quelqu'un qui a une mentalité forte ne va pas être offensé, surtout, mm -hmm. parce que quand on est heurté, offensé, finalement, ouais. ça c'est ce qui crie finalement plus fort. Est Mais quand on a une mentalité forte, on va avoir une bonne attitude face aux critiques. Mm -hmm. on, on saura prendre ce qu'il faut prendre. On saura faire attention. on objectif, au travers des critiques, on peut même s'améliorer. Mm -hmm. oh, quelqu'un qui est fait, va dire, oh, on parle mal de mots. Et puis, on s'apitoie. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui a une mentalité forte va être objectif face à n'importe quelle critique. Mm -hmm. Si ce sont des corrections, il sait que ces corrections, c'est pour me permettre de m'améliorer. Mm -hmm. Donc, il n'est pas susceptible il euh, voilà, il ne s'offense pas facilement. Mmh. Mmh. Autre chose, apôtre, je pense qu'une personne qui a une mentalité de champion ne cherche pas l'approbation de la majorité. Mmh. C'est ça il cherche juste l'approbation de la vérité. C'est ça. Ça veut dire qu'il est prêt à avoir le reste du monde contre lui ouais. à partir du moment où il sait qu'il est dans la vérité. Amen, est ça. Est sur le bon chemin. Amen, Alors à contrario celui qui a une mentalité faible mm. aura tendance à vouloir aller vers le courant de la foule. Ah, C'est ça. Il ça. ne pense donc mm -hmm. je suis comme vous. Mm -hmm. S'il vous plaît, ne me rejetez pas. Mm -hmm. En fait, il cherche l'approbation de la foule. Mm -hmm. C'est ça. quelqu'un qui a une mentalité de champion, lui, il ne, il ne cherche pas forcément à se conformer à qui que ce soit. Mm -hmm. Il cherche juste à accomplir ses objectifs, mm -hmm. même s'il nage à contre-courant. Ah C'est comme non, ça non. même qu'on va voir beaucoup de, de champions, même de légendes, mm -hmm. qui vont dire que euh, lorsque, pendant qu'ils étaient en train d'accomplir ce qui fait d'eux des légendes, on les voyait comme un peu des extraterrestres. Ah on man. les jugeait, ils étaient hors normes. Ah ils n'étaient pas comme les autres. Ah ils man. avaient des attitudes différentes. Pourquoi Et ils, ils ne cherchaient pas à s'en cacher. Mm -hmm. Bien au contraire. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'ils avaient cette mentalité où... Ils ne cherchent pas à faire comme les autres, Amen. mais cherchent à faire ce qu'il faut pour accomplir leur mission. Amen, mais si Amen, ce qu'il faut... Et s'aligner comme les autres, bah, ils vont s'aligner. Mm -hmm. Mais si ce qu'il faut faire est être complètement le contraire de ce que les autres font, bah, ils vont le faire. Mm -hmm. Et l'exemple aussi de Jésus, mm -hmm. qui lui était prêt à parler différemment. C'est le premier qui va dire aime ton ennemi. Mm -hmm. C'est quand même extraordinaire comme déclaration. C'est vraiment amen. une force, une force morale extraordinaire. Tu vas, dire, mm -hmm. comme, tu, tu vas dire aime ton ennemi. être au-dessus des blessures même tout ça. Tu vas commencer où Tu vas mm -hmm. faire comment mm -hmm. Aime ton ennemi. Et il le dit en le disant comme une -hmm. leçon qu'il enseigne parce que Quelque chose qu'il maîtrise, en fait. mmh, mmh. et souvent on va voir que on va, on, va, on, va, on va dire de lui jamais homme avait parlé comme lui, mmh. jamais personne n'avait fait ce qu'il fait. Mmh. Pourquoi Parce qu'il ne cherchait pas à se conformer. D'ailleurs, que... à un moment donné, il va même dire dans la Bible si vous faites les choses comme les fils de ce monde, mmh, je paraphrase mmh. un peu, mmh. comment vous, enfin, euh, comme, euh, je veux dire où serait la différence avec amen, les gens amen. de ce monde. Mmh. Donc, chercher à être différent, mmh. chercher à poser des actions que jamais personne n'a posé pour mmh. espérer avoir les résultats que jamais personne n'a eu. Mmh. Mmh. Et, et vraiment, ça me permet de sur, encore une fois, sur ce point-là, voir au moins quelqu'un qui a une mentalité forte mm -hmm. ne va pas être dans la réaction, mm -hmm. il va être dans l'action. C'est un peu pour rejoindre ce qu'il vient de mm -hmm. dire. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui cède à la pression de la foule mm -hmm. ou des personnes. Il, il a une philosophie de vie et il fonctionne en fonction de, des convictions, bien sûr, qui sont liées à la parole de Dieu. Mm -hmm. Donc, du, vraiment, coup, du coup, oui. un personnage biblique comme Samson, mm -hmm. euh, fort comme il était euh, physiquement, avec mm -hmm. l'onction de Dieu sur lui, mm -hmm. euh, vous pensez qu'il était fort mentalement ou pas Fable. Et donner des éléments Moi, je pense qu'il était faible. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on n'arrive pas à gérer ses pulsions, mm -hmm. c'est qu'on est faible Ça, est mentalement. Vrai. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que vrai. lui, c'était beaucoup les femmes. Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Voilà, donc à partir du moment où il a vu euh, Dalila, il s'est dit hey, « Hé, Dalila, tout ce que tu veux, je te donne. <rire> <rire> <rire> » Hé, hey, Dalila, Dalila oh! <rire> Au point où il livre même le secret de sa réussite, en fait. C'est-à-dire la raison pour laquelle il est né, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il est prêt, quelque part, à se sa destinée, mm -hmm. la destinée de tout, de, de tout Israël, ouais. juste parce qu'il il aime la fille. Mm -hmm. Et, et selon là, on voit par rapport à ce point-là, selon là, long, on voit que quand on parle quand même de la force morale, bon, déjà, Samson, effectivement, il n'avait mm -hmm. pas... Il n'avait pas la force mentale, hein. ah, ça ah, rejoint ah, un peu ah. ce qu'on a vu avec Ellie mm -hmm. c'est qui se manifestait dans la vie de saint c'était l'esprit de force C'était l'esprit de donc force. C'est l'ordre du spirituel, mm -hmm. donc on voit qu'il mm -hmm. n'avait pas quand même ce bon caractère, la mm -hmm. preuve. Bon, on va dire qu'il va aller d'abord avec une première femme, qui mm -hmm. est, bon, on va dire, c'était plus ou moins correct avec la loi. Mm -hmm. C'est surtout quand on arrive au cas de Dalila où on manque mm -hmm. que donc Il n'avait pas, finalement, la force mentale, mm -hmm. c'est quand même aussi avoir cette force morale-là, mm -hmm. avoir euh, marché dans l'éthique. Mm -hmm. Donc Parce qu'on voit quand même, on a plus des sportifs tout à l'heure, on mm -hmm. va voir que ces sujets vont confesser des choses, mm -hmm. ils vont positiver. Mais on a vu quand même beaucoup de sportifs un peu écouter mm -hmm. leur vie. Mm -hmm. Donc quelque part, ils avaient une certaine force euh, de, de, mentale. Mm -hmm. bon, ils n'avaient pas tout le, le package parce mm -hmm. qu'on voit finalement qu'on peut avoir une certaine force mentale. Mais si on n'a pas cette force morale-là, mm -hmm. ça veut dire qu'également, c'est sûr, je suis positif pour mon match, je veux gagner le match. Mm -hmm. Mais la force morale de se discipliner, de, de, de, se, de, de, se, de, de se mettre des restrictions dans sa vie, mm -hmm. si ce n'est pas là, quelque part, finalement, on n'a pas vraiment totalement une force mentale. Du coup, en fait, mm -hmm. euh, euh, la force mentale aussi, c'est savoir résister à la pression, y compris le chantage affectif. Amen, amen, Parce amen. que Delilah, en fait, c'était mm -hmm. du chantage affectif. affectif en mm -hmm, fait. Mm -hmm. La Bible dit même qu'elle opp l'a oppressé à mm -hmm. un point où mm -hmm. il voulait en mourir, en mm -hmm. fait. Mm -hmm. C'est là où il a livré le secret. Mm -hmm. C'est, euh, en fait, résister, dire amen. plutôt mourir que de parler, en euh, fait. C'est ça. c'est mm. là où Tout ça rejoint ce qu'on a vu un peu à l'émission dernière. Euh, où, où le pasteur Isaac a pris l'exemple de Joseph. Mm. Il a préféré fuir que plutôt qu maître... Euh Mmh. l'adultère, la, enfin mmh. je veux dire coucher avec la femme oui. de, de, mmh. de son maître mmh. donc il a préféré fuir mmh. juste, à savoir, et, et je pense qu'il savait que ça pouvait lui coûter la vie mmh. parce que voyant, connaissant la, cette dame là il se dit que peut-être qu'elle va tourner la situation dans l'autre sens, mmh. ce qu'elle a fait d'ailleurs mmh. il s'est retrouvé mmh. en prison, mmh. mais il était prêt à aller en prison en mmh. fait, oui. alors que beaucoup de personnes ont tendance à se dire non si je fais ça, je risquerais, ça risquerait de mal se passer, je risquerais de me trouver en prison donc je préfère faire comme ça au moins sans me protéger, force intérieure faible pourquoi Parce que on a peur de ce qui va arriver, on ne veut pas affronter les difficultés de demain en se disant en fait on est prêt à compromettre son intégrité, juste pourquoi Parce qu'on est faible, on n'a pas envie de vivre la situation difficile de demain. Donc du coup l'intégrité est une caractéristique de celui qui a une mentalité forte une mentalité forte parce que effectivement celui qui a une mentalité forte aura toujours cette volonté, la mmh. capacité de, de, de pratiquer la parole de mmh. Dieu, mmh. d'être mmh. cherché, toi, être un avec la parole de Dieu. Quand, mmh. Oh, quand ton tu était faible, mais quelque part, on aura la flemme, on n'a pas la force de pratiquer la parole de Dieu. Mm -hmm. Donc et vraiment, avant de laisser le pasteur d'arriver, vraiment l'exemple de Joseph est assez remarquable. On voit vraiment quelqu'un qui avait une forte mentalité, mm -hmm. parce qu'on voit quand même qu'il va en prison à tort. Mm -hmm. C'est quand même remarquable, vrai? vraiment à tort, on voit qu'il fait preuve d'une force morale. Mm -hmm. Il ne veut pas pécher contre mm -hmm. la loi de son Dieu, mm -hmm. il veut continuer à garder son intimité avec Dieu. Mm -hmm. Il est, est Peut-être ça se passait, ça même pas passé une seule fois. Mm. Mm. Peut-être ça s'est répété. Et on peut lui résister. Mm. Il voulait toujours avoir une bonne moralité, mm. mentale ainsi de suite. Il va en prison. Il n'est pas comme certaines personnes, il arrive en prison, on avait pris, j'avais pris l'exemple d'un film des évadés, comment mm. quelqu'un était allé en prison, et puis les, les anciens prisonniers avaient misé sur les nouveaux prisonniers, ouais, c'est lui qui va craquer aujourd'hui, il misait <rire> sur les cigarettes et toutes ces <rire> choses-là, hein. <Donc, rire> ce film. <rire> Il faut qu'on aille le regarder. Il faut qu'on le regarde. Et pourtant, c'est vrai, je vous, je vous signale, il y a des petites <rire> scènes pas très correctes dedans. Ce qui nous intéresse, c'est surtout il y a un autre personnage mm. Qui, mm. qui sera là. Donc, on voit qu'il va en prison. Mm. Il, pas, il ne s'apitoie pas sur son sort. Mm. Il n'est pas dans les plaintes, parce que mm. peut-être on voit. On est, il n'est pas dans les plaintes. Il n'est pas négatif. Mm. Et il n'arrête pas de servir. Mm. Il continue à avoir ses qualités et les mettre au service d'autres personnes. Vous imaginez comme quelqu'un qui va en prison à tort, mm. il doit être là, à pitoyer, mais je ne dois pas être ici comme dans ce film-là. Je ne mérite pas d'être ici, je vais aller voir ma maman ainsi de suite, crier toute la nuit <rire> au point de se faire tabasser comme dans ce film. José n'est pas comme ça. Il va en prison, il remarque même que les autres prisonniers ont le visage un peu sombre. Mm. Mm. Mais quelle force mo mentale, morale, mentale. Mais vraiment, même le bonheur, son bonheur n'était pas parti. Mmh. Il, avait, donc, il arrive en prison tu vois, avec cette force de, de, de mentalité et il va pouvoir même servir. Mmh. Il va voir une, une, une chanson qui a des problèmes, une, un panetier. Il va servir, il mm -hmm. va interpréter, bon, il, il va rendre service. Ses mm -hmm. dons vont se manifester. Mm -hmm. La compassion qu'il avait va continuer à se manifester. Euh, mm -hmm. Soit dit, mais en passant, certains disent que l'un des grands dons de Samson, mm -hmm. c'était la compassion. Mm -hmm. Donc on voit qu'il mm -hmm. ne perd rien de tout ce qu'il avait. Il mm -hmm. se met au service De Joseph, ser, Joseph. Le Joseph mm -hmm. il se yes. met tout ça. n'a rien à voir avec Samson. J'ai tenté <rire> de me dire ça à <rire> télé. À à comment? Ça n'a rien à voir. J'essaie de mettre le lien. <rire> je dis Mais on voit que le monsieur continue à servir. Amen. Donc on voit vraiment combien de fois, finalement, la force mentale, mmh. en fait, libère une énergie mmh. qui attire des circonstances correspondantes, mmh. des bonnes mmh. choses. En parlant de l'intégrité, comme tu disais, oui. c'est que, en fait, je pense que euh, la force intérieure, euh, une personne qui a une force intérieure, va plus facilement être intègre, mmh. beaucoup plus facilement qu'une personne qui est faible intérieurement au niveau mm -hmm. de, sa, de mm -hmm. son mental. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des chrétiens, ou du moins même même s'ils ne sont pas chrétiens, qui veulent faire le mal juste pour faire le mal. Mm -hmm. sauf, sauf, sauf pour ceux qui ont déjà tué leur conscience. Mm -hmm. Mais sinon, quand les gens veulent faire le mal, ils savent que c'est le mal, mm -hmm. mais ils n'arrivent pas forcément à s'en empêcher. Mm -hmm. Quelque chose est plus fort qu'eux. Mm -hmm. C'est quoi C'est la force de faiblesse, justement, mm -hmm. qui les pousse à aller au bout mm -hmm. de leurs mauvaises actions. Bien mm -hmm. Alors que la force intérieure, je dirais positive, mm -hmm. va, va nous aider à pouvoir nous maintenir et mm -hmm. à mettre un stop à nos émotions négatives mm -hmm. et à nos émotions toxiques, à nos attitudes qui ne sont mm -hmm. pas correctes. Donc, comme tu disais, je pense vraiment que l'intégrité sera, se, euh, sera maintenue par la force intérieure. Mm -hmm. Mm -hmm. Si Vous pensez que publicale. quand le Seigneur Jésus va dire que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est une façon d'exprimer sa force euh, mental son oui. caractère. Oui. Tu, soit tu dis oui, mm -hmm. soit tu dis donc l'une des caractéristiques euh, de la faiblesse mentale, c'est la versatilité. Moi, je pense euh, même tout à Fait d'être que que changeant péché. tout le mm -hmm. temps. Je pense même que ça a un péché, en fait. Hein. Mm -hmm. Parce que la bible ouais. dit que, que ton oui soit oui, que oui. ton non soit non, non oui. tout ce qu'on lui rajoute vient du diable. Mm -hmm. hein. mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu es versatile, mm -hmm. c'est que quelque part, tu as commencé à pécher, en fait. Donc, ne pas être fort c'est mm -hmm. un peu fort ce que je vais dire. Mm -hmm. <rire> ne pas être fort intérieurement, on est beaucoup plus à même de pécher. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je pense même qu'on pêche mm -hmm. parce qu'on ne maintient pas. Euh, son âme. Pourquoi ouais. Ça me fait penser à la personne qui est ivre. Ouais. La personne qui est ivre ne décide plus trop de ce qu'elle fait comme action, mm -hmm. de ce qu'elle pose comme action. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver à faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas voulu faire. Mm -hmm. Ou La personne qui est remplie de colère, mm -hmm. la Bible va nous dire que euh, la Bible n'interdit pas d'être en colère, mm -hmm. mais nous demande juste de maîtriser. Mm -hmm. de, nous, de nous maîtriser. À partir mm -hmm. du moment où tu manques de maîtrise, mm -hmm. tu vas commencé à pécher. En fait. mm -hmm. Et donc C'est pour ça que je pense que si ton oui n'est pas oui, mm -hmm. et que tu commences à changer quelque part, mm -hmm. tu ne te maîtrises plus. Ça. Mm -hmm. Parce qu'au début, tu as décidé de dire oui, mm -hmm. maintenant tu as changé, tu dis non, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a poussé à changer, okay. tu ne t'es plus maîtrisé. Exactement. Donc, je pense que c'est à ce moment-là où tu, tu, tu es dans le péché mm -hmm. par la versatilité. Mm -hmm. exactement et C'est pour ça que la Bible a dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Mm -hmm. Donc finalement, on va dire que l'âme, une, une mentalité faible mm -hmm. est plutôt exposée au péché, mm -hmm. ou une mentalité forte. Mm -hmm. euh, va beaucoup plus marcher dans l'intégrité. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, comme il vient de le dire, euh, le péché c'est quoi C'est ne pas marcher avec des convictions. Mm -hmm, comme mm -hmm, tu viens de le dire, que ton oui ça? soit oui, ton non soit non. Mm -hmm. Tu sais pourquoi tu dis oui, c'est mm -hmm. avec des convictions. Et ça? la Bible dit ce qui n'est pas l'objet mm -hmm. d'une conviction. conviction est un péché. Donc une âme forte, une mentalité forte être une mentalité qui marche avec une certaine philosophie mm -hmm. basée sur des convictions solides. Et c'est là où ouais. alors on comprend le succès de Shadrach, Meshach Abednego et Belchatsa okay. à Babylone. Parce que quand ils se retrouvent mm -hmm. dans la cour du roi, Amen. ils vont prendre une résolution. Amen. Amen. Amen. On ne se souille pas. Non. Et dès le départ, mm -hmm. en fait, ils montrent déjà qu'ils ont une mentalité très forte. Amen. Amen. Hein? Parce que plus tard, lorsqu'ils disent mm -hmm. au roi, au roi avec tout le respect qu'on te mm -hmm. doit, on ne va pas adorer ce truc. Hein? C'est parce que mental Tellement ils sont oui. forts, qu'ils sont prêts à aller dans la fournaise ardente euh, pour se faire brûler hein, au lieu de pouvoir se prosterner dans, de, de, devant devant euh, oui, l'idole. C'est ce que tu disais, c'est des jusqu'au boutistes en fait, des mm -hmm. champions, les mentalités de champions, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. J'irai même plus loin, ils sont prêts à mourir. C'est ça. Coup. Ils sont prêts à mourir ils pour leur sont cause. C'est ça. À partir mm -hmm. du moment, je pense même qu'à partir du moment, on n'est pas prêt à mourir où mm -hmm. on se dit pas, je donnerai tout. La seule, la seule la seule réponse que j'attends, c'est « un oui ». C'est ça. C'est-à-dire que le, le, la seule issue, c'est la réussite. C'est si ça. Si on ne se dit pas ça, quelque part, on échange. C'est ça. Parce que c'est qu'au fond on est prêt que on est prêt dans certaines situations qu'on puisse changer. Ça. Si ça devient très très grave là, ok, je peux changer. Ouais, ouais, Or ouais. une personne qui est juste boutiste, c'est mm -hmm. peu importe ce qu'on va me dire, mm -hmm. peu importe ce qu'on va me faire, c'est comme ça. Mm -hmm. Je suivrai Jésus quoi mm -hmm. qu'il arrive. Je ne me présenterai pas devant quoi que ce soit d'autre mm -hmm. si ce n'est devant le Seigneur Jésus. Celui qui se dit sauf si on menace mes enfants <rire> <So -ci. rire> Ma on <femme>. menace. <rire> là on peut discuter ça veut dire que tu n'es pas jusqu'au boutiste ouais. à partir de là tu viens de donner la, la raison pour laquelle mm. tu risques de mm. changer de côté c'est ça mm -hmm. mm. et puis peut-être ajouter autre chose toujours les caractéristiques mm -hmm. c'est quand même point important les gens qui ont une mentalité forte mm -hmm vont pardonner facilement, mmh, parce que finalement, mm, on ne se rend pas compte que marcher dans le non-pardon, ça, ça. ça affaiblit beaucoup ça de affaiblit, personnes à l'intérieur. Ça affaiblit à l'intérieur, ça. Au point My où God, s'ils peuvent comprendre ça. S'ils peuvent comprendre <rire> ça, beaucoup de mmh, mm, mm, gens s'affaiblissent parce qu'ils marchent dans le manque de pardon. Et ça. la l'important de ça, Jésus dans Matthieu 6, mmh. quand il va enseigner le canevas, la prière aux disciples, mmh. il va quand même dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Mm, mm, je pense que c'est le jean Michel Badinga quand il, dit, il parle de ça, en fait, que dans la prière, là, il est question d'abord de pardonner aux ça. autres, en fait, dans ça. la prière. Donc, euh, celui qui a une mentalité forte, sait pardonner facilement. Je vois beaucoup mm. de gens n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils ne sont pas forts à l'intérieur. Ils est restent ça. beaucoup plus euh, sur les offenses, ils restent ça. sur oh, ça. Oh, quelqu'un qui est fort, il a une philosophie de vie. Ça. Il a des convictions, il sait que marcher dans l'amour, finalement, mm -hmm. parce que quand on pardonne, c'est marcher dans l'amour. Mm -hmm. Je dois marcher dans l'amour parce que j'ai besoin de voir ma foi être euh, opérée. Ça. Donc je dois pardonner. Déjà, ça me fait du bien à moi-même. Mm -hmm. Parce que finalement, quelqu'un qui a une force mentalité mm -hmm. va avoir une bonne image de lui-même. Il, euh... il va s'aimer, il va d'abord aimer Dieu. Mm -hmm. Peut-être que à la troisième mission par des mécanismes. Mm -hmm. Quelqu'un qui a une force mentale va avoir... Va voir la gloire de Dieu, va mmh. aimer Dieu, mmh. va s'aimer mmh. soi-même. Mmh. Mmh. Et c'est pour cela, quelque part, il va aussi choisir de pardonner aux autres. Parce qu'il parce qu s'aime. Parce que, comme on l'a dit à la première émission, mmh. les gens ne comprennent pas que l'âme se programme. L'âme se programme. Il ne faut pas suivre le petit goût que tu ressens quand tu détestes le voisin, en fait. Mmh, mmh. Quand tu te mets à le haïr, tu mmh, vois. Mmh. Tu le hais. Tu <rire> sens <rire> la haine. Hein. Tu le, tu le hais et, et au-dedans de toi. Tu sens un petit goût, ah là, en fait. Amen. Tout ça te comme fait le, du bien. ça te fait du bien, tu bien. vois, ça te fait du bien. Mais tu es en train de programmer ton âme à la faiblesse. À la, à la, faiblesse. Faiblesse. À la faiblesse. À la faiblesse. Tout, Tout comme faiblesse. quand tu t'appuies, toi, sur ton sort, mm -hmm. sur toi-même. Il y a un petit goût, là, que mm -hmm. tu ressens, mm -hmm. mais tu programmes ton âme à la, à faiblesse. la faiblesse, en fait. fait. Oui. Il faut oui. résister oui. contre mm -hmm. ça. Oui. et ça. Et ça va rendre ton âme plus forte, en fait. Je pense même que si on écoute un peu notre âme, on sent qu'au moment où on est en train de le faire, on ne devrait pas le faire. Mais ça, c'est même l'esprit, hein. C'est l'esprit qui nous le dit en fait. C'est l'esprit qui nous le dit en fait à l'intérieur. que Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça en fait. Il y a le goût, il y a le goût. Il se sent comme soulagé de détester la personne. Et c'est là où justement, où je disais tout à l'heure que quelqu'un qui a une mentalité faible, aura tendance à chercher l'approbation de, la, de la foule. De la je foule ça. Disons, oui. Si, si n'importe qui, voyait mm -hmm. ma situation, me mm -hmm. dirait que j'ai raison. Mm -hmm. Donc, j'ai raison de mm -hmm. détester. J'ai raison de m'énerver. Tout le monde pense comme -hmm. moi. Ça. Alors que celui qui a une mentalité excellente, mm -hmm. une mentalité forte, aura, va d'abord chercher la vérité. cest à ce qui est bon. En fait. mm -hmm. Et je pense que, que c'est le, pas, le pasteur Isaac que vous disait tout à l'heure. C'est qu'une personne qui va avoir tendance à, à, à, à s'apitoyer sur son sort, en mm -hmm. fait c'est comme si c'est beaucoup d'orgueil c'est beaucoup d'orgueil c'est beaucoup d'égoïsme de se dire moi, moi, oui moi, moi, moi et à force de se focaliser sur soi en fait on perd l'énergie parce que je suis convaincu que cette force intérieure naît à partir du moment où on est focalisée sur les autres le Seigneur va dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme de toute ta force, etc. on connaît et tu aimeras ton prochain comme toi-même mais comment tu t'aimes toi c'est ça donc quelque part la façon dont les, les gens aiment les autres mmh. reflète leur mmh. niveau de force intérieure. C'est ça. Pour ça. pour moi, ils s'aiment eux-mêmes, en fait. Amen. Parce que, et c'est là où on voit les gens qui aiment beaucoup les autres, en fait. Mm -hmm, mm -hmm. Je veux dire sincèrement, pas mm -hmm. de façon hypocrite, mm -hmm. mais vraiment sincèrement. Mm -hmm. Ce sont des personnes, en fait, qui ont une très grande force morale. Mm -hmm. Une très grande force morale. Pourquoi mm -hmm. Parce que pour aimer l'autre, il faut t'oublier quelque part. Mm -hmm. Parce que c'est là, là où tu me fais penser à Nelson Mandela. Mm -hmm. Ça, tu me fais oh penser là à Nelson là. Mandela. Amen, amen. Comment est-ce que ce monsieur mm -hmm. a réussi à pardonner autant d'années de maltraitance amen, amen, en amen, prison, amen, amen. de mépris, amen. de je ne sais d'humiliation en prison. Amen. Amen. Comment il a fait pour pardonner ses bourreaux, mm -hmm. la force mentale amen, en fait. Amen. En fait, il a compris qu'il n'avait pas le choix. S'il voulait que son pays puisse guérir, amen, il amen. fallait qu'il puisse lui-même mm -hmm. euh, guérir de toutes ces offenses-là en amen. fait. Mm -hmm. Vous vous rendez compte C'est important. Amen. Il va même parler d'amour. Hein. Il va dire mm -hmm. c'est l'amour mm -hmm. qui réussira en fait à mm -hmm. nous unir. Et mm -hmm. a, on l'a voulu sortir de prison, il a refusé. Mm -hmm. Il a dit tant qu'on n'a pas changé la loi, mm -hmm. je reste en prison. Ça. ça veut dire qu'il était prêt à souffrir pour sa cause. Était mm -hmm. Il était prêt à mourir mm -hmm. pour sa cause. Mm -hmm. Ça, c'est quelqu'un qui a une force intérieure. Ah, ça, c'était incroyable. Amen, amen. Et pour peut-être ajouter, on voit que quelqu'un qui a une force morale mm. va vraiment dé haïr, refuser les émotions finalement toxiques. C'est ça. Et on a parlé un peu du manque de monde pardon, ça va mm. le, le ressentiment également. Ça. Ce sont des choses vraiment qui nous affaiblissent. Le fait de dormir parfois, soit mm. sur ses échecs mm. ou même sur ses victoires. Mm. Quelqu'un mm -hmm. qui a une force morale... « Va-toi, une philosophie de vie, toujours. Je mm. vais de l'avant, je regarde ce qui est en avant. Mm. » Et c'est vrai que l'exemple de Nelson Mandela, c'est remarquable. On disait même qu'il citait souvent un poète mm. qui disait souvent « Je suis le capitaine de mon âme, mm. le maître de mon destin. Mm. » Je pense qu'en prison, on voit qu'il se nourrissait, il lisait vraiment euh, tous ces livres-là qui l'aidaient à, mm. à soutenir la cause pour laquelle il était en prison. Mais c'est ça qui l'a aidé, hein. je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'il puisse sortir de ah, prison, non, hein, non, parce que ce monsieur dégageait tellement quelque chose de positif amen. que, en fait, la vérité, les gens pensent que... Euh, en fait, quand on va opposer le bien, on va mettre le mal, mm -hmm. c'est le bien qui va gagner. Hein. Parce que le bien vient de Dieu, amen, en fait. Amen. On amen. prend l'amour, on prend la haine. L'amour va amen, réussir amen. à amen. vaincre la amen, haine. Parce amen. que l'amour a plus de force amen. que la haine. Amen, amen. Parce que l'amour vient de Dieu amen. et la haine vient du diable. Amen, amen. Et quand tu opposes Dieu avec le diable... C'est Dieu qui gagne, en fait, amen. forcément. Et, et c'est là où les gens doivent comprendre qu'ils doivent développer des bonnes mentalités. Amen. Développer la bonne mentalité mm -hmm. va t'assurer la victoire. C'est important. Comment des personnes, par exemple, comme euh, euh, Gandhi, bah, ce n'était pas, pas un chrétien, un chrétien Gandhi, dit, mais mm -hmm. comment Gandhi va prôner certaines valeurs mm -hmm. euh, qui sont liées à la force morale. Amen. Parce que le premier à avoir, bon, le premier, c'est lui avoir euh, exalté le principe de, de la non-violence. Mm -hmm, mm -hmm. C'est Gandhi, en fait. Mm -hmm. Et Martin Luther, mm -hmm. Martin Luther King a appris ça en fait. Amen. Mais ces personnes-là ont développé une force mentale Amen. hors norme si, si, si, si certaines d'entre elles qui n'étaient pas du tout chrétiennes, notamment mm -hmm. Gandhi n'était pas du tout chrétien, et d'ailleurs même il a dit quelque chose, euh, il a dit « j'aime euh, euh, le Christ, mais les ouais. chrétiens je ne Ils les aime pas parce qu'ils ne sont pas, sont pas comme, comme leur Christ. » est mm -hmm. ce que vous voyez. C'est-à-dire que si lui, il a pu développer une telle mentalité, comme plus forte raison nous mmh. les chrétiens, la Bible de la jeunesse à l'Apocalypse, c'est une mentalité de victoire qu'elle essaye de nous inculquer mmh. en fait. Vrai, et, et, et comment nous on a ce livre-là, mmh. et on est faible, on est poltron, mmh. on est toujours au sol, mmh. on n'a on pas une bonne mentalité. C'est parce que je pense quelque part les chrétiens ont beaucoup plus assimilé la, la communion avec Dieu. Mmh. Ils oublient mmh. que Dieu, c'est sûr, c'est important d'avoir la communion, c'est un privilège. Mmh. La communion est une bonne chose, c'est ce que le, le, le privilège que les chrétiens ont. nous mmh oublie Les lois spirituelles, parce qu'il y a la personne de Dieu, il y a ses principes, ses lois mmh. qui soutiennent même l'univers, qui soutiennent la terre et tout ça. Et, et c'est ce qu'on voit avec toutes ces personnes-là qui, qui ne sont pas chrétiens, mmh. qui ne sont pas chrétiennes, comment ils avaient cette, cette robustesse, je pense. Même il y, a, il y a un passage dans les psaumes, David qui va parler de ça comment la loi de l'éternel donne une certaine robustesse dans mmh, l'âme. Et mmh. on voit un peu ces dénominateurs communs avec Nelson Mandela, mmh. mais finalement on voit qu'ils appliquent les lois spirituelles mmh, quand même. Mmh, L'amour mmh, c'est mmh. une grande force. C'est ça et je, je, me, je me donne pour, mmh. pour le grand nombre. Ça. Parce qu'on dit même en prison, on voulait lui donner des petits trucs, il dit non, je refuse, ça tant mmh. que le peuple n'est pas libéré. Mmh. Ça c'est mmh. l'amour, il n'était mmh. pas égoïste. Mmh. Donc c'est une loi spirituelle, même d'autres mmh. personnes, ils appliquaient des lois, des mmh. lois spirituelles. On peut même prendre bon, l'exemple de Martin Luther King. Mmh. À mmh. cette époque-là, comment on rabaissait une certaine race aux États-Unis, mmh. on le mettait au même rang que les animaux, mmh. mais lui mmh. il disait non ce n'est pas ce que Dieu dit, c'est une, mmh. une loi humaine. Mmh. La loi de Dieu n'est pas comme ça. L'homme, ce n'est pas d'abord cette peau-là, c'est l'image de Dieu qui est au-dedans. Donc ça. tout homme a le même niveau. Donc on voit qu'il va combattre. Mmh. Et on voit quand même que celui qui a une force morale... Mmh va beaucoup plus combattre euh, comment, pour, pour les lois finalement de Dieu qui sont des lois universelles. Et quelque part, il est comme invincible. Mm -hmm. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Oui, mais mais c'est clair parce Amen. que, bon, euh, euh, sur la tombe de Martin Luther King, c'est quand même écrit, ils ont tué le, revers, le, revers, le rêveur, non. mais ils n'ont non. pas tué le rêve, ah, en ben, fait. s'il prônent l'amour... Euh, il a même écrit un livre intitulé « La force d'aimer », je pense, mm -hmm. quelque chose comme ça. Mm -hmm. Ou un, un livre sur l'amour. Oui, c'est Martin Luther King qui a mm -hmm. écrit un livre sur l'amour, je pense. Euh, euh, l'amour, c'est une force. Et mm -hmm. ceux, qui ont, ceux qui ont la force mentale mm -hmm. arrivent effectivement à tuer la haine, mm -hmm. à tuer les émotions toxiques et laisser l'amour s'exprimer. C'est ça, mm -hmm. parce qu'en fait, en réalité, c'est tout ce qui nous pousse à devenir même des champions de succès, c'est l'amour, en mmh. fait. Mmh. C'est mmh. l'amour. Parce que beaucoup pensent que l'amour, c'est un sentiment, mmh. c'est une émotion. Mmh. Alors que l'amour est une force. L'amour ouais. est une force. c'est mmh. une force. Et cette force-là, en fait, c'est celle-là qui nous pousse, en fait, à, à aller jusqu'au bout de mmh. nos actions. Mmh. Parce que dans la force de l'amour est renfermée aussi la passion. C'est ça. Et c'est cette passion qui va nous pousser à aller réussir certaines choses qu'on n'aurait pas pensé réussir. Exactement. En fait. Et je pense que, euh, les chrétiens doivent comprendre en fait que euh, Dieu est bon, gloire à Dieu, et, euh, on doit communier avec lui, gloire mmh, à Dieu. Mmh. Non seulement il y a ces lois, mais ces lois vont être euh, applicables aussi sur les païens. Ça veut dire qu'un païen peut réussir mm. à manifester ces choses-là, cette force mentale, mm -hmm. alors que le chrétien n'y arrive pas du tout. Mm -hmm. Pourtant mm -hmm. le chrétien est prie, pourtant le chrétien il fait tellement de choses, mm -hmm. mais comme il n'a pas donné de l'importance à son âme, mm -hmm. comme il n'a pas pris le temps d'étudier l'âme, mm -hmm. il n'est pas en train de le faire. Mais comment euh, peut-être certains vont me dire, mais comment le païen arrive à le faire s'il n'a pas pu l'étudier Parce que certains, on va les enseigner, comme l'apôtre le disait dans yeah, une mais... précédente émission, il y a des cours pour ça. Mm -hmm. Ils prennent des cours, on les enseigne yeah, sure. comment dompter leur âme, amen. comment maîtriser les émotions, mm -hmm. comment euh, faire de sa vie ce qu'on veut amen, en fait amen, comment amen. parler de soi-même mm -hmm. Et comme ils ont payé, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça, ils ont tendance à écouter et à suivre. Et non, non c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que nous, comme c'est gratuit, ils se disent, bon. Voilà. Et pourtant, on leur donne des pépites oui, le dimanche. Là, là, là. Pépites. Par, par exemple, à cette émission-là, on vous donne des pépites. Ah ben, certains d'entre vous, vous écoutez l'émission, vous êtes reboostés, mm -hmm. vous êtes encouragés, ah vous bien. vous dites, bah, tiens, non, là, il faut vraiment que je me relève. Il y en a qui payent pour entendre les choses qu'on vous dit là, en fait. Il y en a qui payent. Et certains chrétiens. Tu parlais tout à l'heure des chrétiens qui prient mais qui ont une mauvaise mentalité. Mais mm -hmm. ben c'est parce que même dans leur prière, ils amènent leur négativisme là. là oui. Dans la prière, oui. la prière qui fonctionne, ce n'est pas mm -hmm. la prière des plaintes. Ce que vous comprenez, c'est pas oh Seigneur regarde je suis petit oh mm -hmm. Seigneur mes parents m'ont abandonné mm -hmm. Seigneur oh je ne suis pas fort oh Seigneur tu peux toujours Crier comme mm -hmm. ça, là, ça ne marchera pas, en fait. Il y en a ouais, même qui menacent que... Dieu, hein. Non, <rire> mais c'est vrai. Le Ce Seigneur, chantage ça fait divin. une semaine, là. Chantage fait... divin. Non, mais là, là, là, hein, je te donne deux semaines. Ah. Si, dans deux semaines, ah. Mais, mais, et c'est ça, ça demande justement, qu'on vient de fois. Si dans deux semaines, ça, ça, vraiment, je n'ai pas la solution à ce problème-là. Je repars dans le monde. Je, je, je repars maintenant. Je repars pas, déjà. Ça ne marche pas avec Dieu, ça. Et <rire> non, on voit vraiment que les gens qui ont une mentalité forte choisissent et décident d'aimer chaque jour. L'amour est un choix et une décision ça, également. Parce que nous les chrétiens, nous avons l'amour. Yes. Ce n'est pas pour autant qu'on décide de manifester l'amour. Et, et je reviens quand même sur ce que Jésus va dire. Euh, cette échelle, il dit il faut, on va aimer Dieu, s'aimer soi-même mm. et puis aimer les autres. Ouais. Bon, on voit quand même qu'avoir une mentalité forte, c'est arrivé finalement, ce n'est pas l'égoïsme, c'est arrivé quand même à, à bâtir, Ouais. Et à comprendre, à bâtir une bonne image de soi. Je pense ça. que c'est ce qui détermine comment on va aimer les autres. C'est mmh. sûr mmh. que dans la troisième émission, on parlera certainement on des, voit, des ouais, mécanismes. Ouais. On, on va vraiment ouais. insister, euh, la relation entre celui qui va, qui, qui va avoir une mentalité forte mmh. et, et, et Dieu quand même. Parce qu'on voit quand même que pour même bâtir une, une image forte de soi, il faut avoir cette connexion avec Dieu. Non, c'est clair, clair. On va leur mmh. montrer ça à la troisième émission. Ouais, J'aime ce que dit le pasteur Isaac par rapport au fait que... Euh, euh, l'image de soi, parce que beaucoup de personnes vont, vont, vont basculer dans l'égoïsme mm -hmm. euh, et appeler ça, non, mais je pense à moi. Mm -hmm. Alors que ce que le Seigneur nous demande, c'est d'apprendre à nous connaître, mm -hmm. c'est-à-dire prendre le temps de nous étudier nous-mêmes mm -hmm. et prendre le temps de savoir qui nous sommes véritablement. Mm -hmm. Parce qu'en fin de compte, une personne qui a une force mentale assez élevée, c'est une personne qui se connaît. Mm -hmm. Il sait que là, je ne vais pas y arriver mm -hmm. Donc je décide de ne pas même, de même, de même pas y aller en fait mm -hmm. Là je vais réussir Donc je mets toutes mes forces dans ce domaine là Parce mm -hmm. que je sais, parce que je me connais Je me rends compte que les gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes, ont tendance, en fait, à refléter leur faiblesse et leur, mmh. euh, leur mmh. faiblesse mo morale mmh. vers, sur les autres, en, en essayant de décrire les autres. En fait, c'est eux-mêmes qui le décrivent. Je ne sais pas mmh. si vous comprenez mmh. ce que oui, je veux oui, oui, dire. Par oui, bah oui, exemple, oui, en disant, mais non, non, non, euh, tu es égoïste, tu es mmh. souci, alors que c'est eux-mêmes mmh. qui essaient de refléter sur, mmh. sur vous mmh. ou sur toi. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur qui ils sont vraiment. Ça. Et c'est souvent les personnes qui ont du mal à se regarder en face, mmh, mmh. regarder leurs erreurs. Or, pourtant, j'aimerais vraiment insister là-dessus, par rapport à toutes les personnes qui nous regardent, prendre le temps de se regarder en face et d'accepter mmh. qui nous sommes, mmh. que ce soit les mauvaises choses comme les bonnes choses. Vraiment, mmh. prendre le temps d'accepter parce que on ne pourra pas construire si on ne sait pas où nous sommes en train de construire, si mm -hmm. on ne sait pas d'où on part en fait, mm -hmm. et c'est important de se dire, je suis faible dans ce domaine, dans ce domaine je suis fort, ça j'y arrive, ça je n'y arrive pas, mm -hmm. pour savoir ce qu'il faut développer et pour savoir ce qu'il faut booster en fait, mm -hmm. parce que en ne le sachant pas on ne va pas savoir à quel moment nous sommes forts. Ça. À quel moment nous sommes faibles. C'est très, très dangereux, en fin de compte. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, et pourtant, c'est vrai que ça, c'est la, la troisième émission. Et pourtant, avec la parole de Dieu, ben, la Bible va comme nous. Je pue, <rire> je pue tout. <rire> non, mais, je reviens. Non, bah, ça, il là, il là, à, <rire> à chaque intervention, bon, c'est vrai que c'est la troisième émission. Je vous donne une clé, là. Je vous donne, <rire> je vous donne encore <rire> la clé. Je vous donne les clés. <rire> Finalement, c'est la, la troisième émission. C'est la troisième émission. Bon, on voit ça faire. se trouve, à la troisième émission, il aura ah, beaucoup de choses à dire. J'espère. Non, en fait, je reviens quand même, la Bible a dit, Dieu a créé l'homme à son image ah, oui. et, et à sa ressemblance, afin ouais. qu'il domine. Ouais. Donc, quand on parle quand même de la force morale, euh, il est important, on doit se bâtir une image de soi. C'est vrai que le pasteur vrai. Daru parle de le fait de se connaître. Il y a à le faire le bilan un peu de, de ses mm -hmm. forces et de ses limites. C'est une chose, mais après, il ne faut pas rester là. Mm -hmm. Après, il faut se construire Amen. parce que Dieu... On est quand même des supermans. Il ne faudrait pas qu'on soit dans la fausse humilité. Il faut le ça. dire. Yes. Et c'est pour ça que je voulais dire, Paul va quand même dire, je pue tout par Christ. Christ qui moment. me fortifie. Donc, en fait, ce qu'il vient de dire, dans la construction de soi, mm -hmm. il est important, dans un départ, avec la part de devoir, faire l'inventaire de ses forces, et peut-être de ses faiblesses, mmh, mmh. mais après, avec la parole de Dieu, arriver à travailler, ça à travailler parce qu'on ne doit pas... Non, on ne doit même pas parler. ça on parle d'être positif, mmh. on ne doit même pas parler de, de, de ses faiblesses. Si mmh, mmh. mmh. on développe les forces... Mmh. Et, on va, on va engloutir les faiblesses. C'est comme ça qu'on a... Donc, on doit d'abord, dans l'image on doit faire l'inventaire le, le, le, le, le, de mmh. ses forces, de ses faiblesses. Mmh. Et puis, avec la parole de Dieu, yes. davantage bâtir Amen. son image. Amen. Et ça, c'est important. Ce n'est pas l'égoïsme, c'est se construire parce Amen. que L'image qu'on aura de nous-mêmes, qu'on va bien. bâtir surtout avec la parole de Dieu, ouais. parce que la Bible va dire que quand on regarde bon, mm -hmm. les mécanismes, quand on regarde la parole <rire> de Dieu, bon, le pasteur Gentil a parlé ce matin dans une réunion qu'on avait dans avec... une réunion évangile et, Il parlait de, mm. de, de, de la réalité de la foi mm. qu'on projette dans le monde naturel qui s'impose. Mm. Et pendant mm. qu'il parlait de ça, j'ai aussitôt pensé à ce passage biblique qui, qui nous montre la parole de Dieu. Il mm. dit quand, enfin, fait, on ne peut pas nager au-delà de la gloire qu'on voit mmh. finalement. Ah, mais... Donc on a besoin d'abord de, de se battre une image, et c'est cette image-là qui va déterminer les relations qu'on aura avec les yes, autres, comment on va vrai. aimer les autres, mmh. comment on va réussir dans tout ce qu'on... Tout part de l'image. Mmh. Donc celui qui a une mentalité forte... Va, va avoir une bonne image de lui-même. Mm -hmm. Même quand il y a des il semble avoir des défauts, parce que mm -hmm. ces choses-là peuvent venir euh, de, de, de, de des lignées, de machins, on s'en fout quelque mm -hmm. part. Mm -hmm. Ce qui compte, je suis la gloire de Dieu, Amen. je suis fort, mm -hmm. c'est ça. Amen. Et quand on le dit, c'est une façon de se bâtir cette image-là et, et ça. Ça va. ça. Bon, J'avais une autre idée, mais bref. Bon, mais de toutes les façons, de toutes les façons à, la troisième, à la troisième émission, on vous invite vraiment à regarder la suite de cette émission. Amen. On va vous parler, on va vous montrer comment développer une mentalité de champion, Amen. comment être fort moralement pour pouvoir faire des exploits. Vous n'avez pas le choix, le Seigneur a donné un ordre, dominer. Amen. Et vous n'allez pas pouvoir dominer avec une mentalité faible, non. vous comprenez Même si c'était au jardin d'Éden, mm -hmm. euh, Adam ou Ève n'allait pas dire « Oh non, c'est le lion, <rire> c'est le lion, oh là là, c'est le lion où il va me... » Non, il fallait dominer en la fait, la fait. La Donc, la vous ben. comprenez Donc vous n'avez pas le choix, vous devez développer ça et on va vous montrer euh, à la prochaine émission comment le faire. Cette émission vous a certainement béni. On vous invite à ne pas rester téléspectateur, devenez des acteurs aussi, en nous aidant à, à développer davantage euh, cette chaîne, en nous soutenant financièrement, c'est vrai par la prière, mm -hmm. mais aussi financièrement en étant partenaire. Et pour être partenaire, vous nous envoyez tout simplement un message WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant. Et nous allons vous dire comment être partenaire. C'était l'émission Pendule à l'heure. Euh, euh, nous sommes dans une série où nous parlons de la force intérieure Amen. on développe la force mentale yes. je vous dis à bientôt